Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle... Enfin petite, en fait elle va être un peu plus longue que les deux précédentes. Euh, dans cette vidéo je vais parler du soleil et je vais expliquer pourquoi ce n'est pas possible avec une terre plate d'avoir euh, une démarcation nette entre le jour et la nuit. Alors que ça on peut le voir euh, tous les jours, hein, qu'il y a une démarcation nette hein, entre le jour et la nuit. Hein. Euh, ou encore euh, d'avoir un, un coucher de soleil sur la terre plate, ce n'est pas possible. Et nous allons voir dans cette vidéo euh, pourquoi. Nous allons utiliser donc, un logiciel de 3D qui s'appelle Blender que j'ai déjà utilisé euh, dans des précédentes vidéos. Et nous allons donc confronter euh, les observations avec euh, ce qu'on obtient avec euh, ce logiciel de 3 dimensions. Donc prenons par exemple cette vidéo. Cette vidéo c'est un timelapse de 24 heures, donc euh, la caméra est fixe, on voit 24 heures qui passent, qui défilent devant nous, et donc c'est à New York, bon, pourquoi pas. Ça commence pendant la nuit. Donc la nuit bah, classique, hein, le, ciel, le ciel est noir, hein, le soleil, on ne voit pas le soleil, il n'y a pas un seul rayon de soleil qui apparaît dans le ciel, le ciel est totalement noir. Et puis bon bah le soleil se lève, il y a une transition assez brève entre le noir total de la nuit et puis le ciel bleu et on voit que bah, pendant la journée la luminosité du ciel eh bien, elle est relativement constante elle ne varie pas de manière notable euh, et cela tout le long de la journée donc bon euh, ici évidemment la luminosité enfin, des, apparentes des des immeubles ici change parce que le, les façades sont exposées au soleil euh, selon l'orientation du soleil mais le, le, le ciel lui n'a pas de variation notable bon, à part après les variations qui sont dues euh, comment dire euh, au réglage automatique de la caméra qui essaie de s'adapter à la luminosité euh, à la luminosité euh, ambiante mais euh, bon, bah, on voit que le, ici on prend un carré de ciel on voit que bon, bah, ça évolue pas beaucoup le long d'une même journée et puis arrive le soir et là on a une transition rapide pour ne pas dire instantané, entre eux, eh le jour et la nuit. La nuit revient, le ciel est complètement noir. Euh, question, est-ce que cela est compatible avec le modèle Terre-Plate Nous allons voir ça bientôt. Euh, deuxième vidéo, euh, donc ça c'est un coucher de soleil, on a zoomé sur le coucher de soleil, et puis, euh, bon, qu'est-ce qu'on voit bah, Le soleil il se déplace vers l'horizon, puis voilà, il passe au-dessous, quoi il y va tout droit il n'hésite pas une seule seconde il y va voilà. alors question numéro 2 est-ce que cela est compatible avec le, le, le modèle terre-plate nous allons voir ça à l'instant alors pour ce faire nous allons prendre Blender notre cher euh, logiciel Blender donc qui est euh, mondialement connu voilà, pour euh, eh bien être utilisé pour faire des animations ré réalistes euh, avec bon, bah, des, des effets de lumière réalistes, eux également, ça tombe bien parce qu'on va en profiter euh, dans ce logiciel on a créé ici un disque qui représente la terre plate nous avons pris pour cela les dimensions officielles, même si c'est assez difficile de les trouver euh, ici quand on va sur le site de la Flat Air Society, on a une dimension de 24,9 000 miles, ce qui équivaut donc en kilomètres, parce que nous on fonctionne en kilomètres. À 40 000 km. Euh, si je reviens donc ici dans Blender, ici nous avons les dimensions de mon disque, vous voyez bien que quand je modifie ces dimensions, ça modifie la dimension du disque, on va mettre 40 comme 40 000 km et donc nous avons bien un disque de diamètre 40 000 km. Ici ensuite il y a euh, une source lumineuse, c'est ce petit petite ampoule ici, c'est-à-dire que c'est une source de lumière qui va donc éclairer dans toutes les directions, et euh, on va dire que c'est le soleil, et ce qui nous intéresse ici c'est la hauteur du soleil, donc en fait on pourrait prendre des valeurs complètement arbitraires, mais bon pour euh, en ôter tout doute on va prendre des valeurs aussi proches que possible de la réalité entre guillemets, hein, c'est-à-dire de la ré réalité platiste. Donc pour avoir la hauteur du soleil, eh ben, il faut chercher encore un peu et puis on trouve ici dans un article que euh, la, la hauteur du soleil serait à peu près de 3000 miles euh, au-dessus du sol ce qui correspond à euh, 4,8000 km, euh, km Donc on retourne dans notre logiciel et ici, ça se passe ici vous voyez que là, je pilote la position en Z de cette source lumineuse. On va mettre 4,8. Ici, on rajoute une caméra voilà, au-dessus de, de la scène pour pouvoir voir eh bien, le, la, la, la Terre plate de dessus. Bon, Le Soleil, on, on peut le positionner, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'il est parce que ça dépend de, de, la, de la période de l'année. Voilà. D'après le modèle, le modèle Terre plate, l'orbite du Soleil... Enfin, le rayon de l'orbite évolue le long de l'année, on va le mettre à peu près ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis euh, sur cette Terre, euh, sur ce disque, on a calqué la carte de la Terre plate, ça c'est plutôt pour faire joli en fait. Donc la carte de la Terre plate qui est ici, voilà sur le site de la euh, Flat Earth Society. Et euh, donc cela permet quand on fait un rendu, ce qu'on va faire tout de suite, eh d'avoir une jolie Terre plate éclairée par un soleil hypothétique, voilà, donc ça c'est un premier rendu que j'ai fait, euh, alors on va augmenter un peu l'énergie de la source lumineuse en mettre m, je ne sais pas en quelle unité c'est, voilà, donc qu'est-ce qu'on a ici, bah, on voit la Terre euh, illuminée par une source lumineuse qui se trouve à peu près ici, et euh, quelle conclusion faisons-nous à l'instant, Eh bien tout simplement qu'il n'y a pas de délimitation nette entre la partie éclairée et la partie, entre guillemets, ombragée. En fait, il n'y a aucune partie ombragée. Donc, en fait, il n'y a qu'une zone plus ou moins éclairée, qui est, euh, la, la zone s'étend sur l'ensemble de la Terre plate. Voilà. Et donc, il n'y a pas de délimitation nette entre le jour et la nuit, et ceci est impossible. Nous pouvons jouer avec euh, l'intensité lumineuse, par exemple, pour 1,5 bon, j'ai mis 1. 1, c'est on va réduire l'intensité lumineuse pour que ça éclaire moins loin. Hey, mais on voit quand même que ça éclaire ici on est en Afrique, on voit que ça éclaire ici on voit Madagascar et puis on voit encore ici le pôle sud à cet endroit là, bon, on ne le voit pas beaucoup mais en même temps on n'a pas beaucoup éclairé hein, parce que ici, bon, euh, là où c'est censé être le plus éclairé euh, c'est pas très éclairé donc on va mettre beaucoup plus fort pour voir si ça va éclairer plus devant et puis moins euh, moins derrière et eh ben non, si on augmente l'intensité lumineuse, c'est sur toute la Terre que l'intensité lumineuse augmente alors on pourrait se dire euh, on pourrait se dire, par exemple, là je reviens, on se remet à 5, c'est à peu près pas trop mal, on pourrait se dire, euh, là là c'est très sombre, c'est presque noir. Oui mais c'est pas noir, parce que si on veut comparer avec le, du noir, bon bah on prend le soleil et puis on le passe sous la Terre plate. Tac, il est juste en dessous là. Bon qu'est-ce qui se passe bah, Là c'est noir. Là c'est vraiment noir, c'est-à-dire que pour qu'il qu fasse nuit quelque part sur la Terre plate, bah, il faut qu'il fasse nuit partout sur la Terre plate, tout simplement. Euh, il faut que le soleil soit sous la Terre plate. Quoi. Voilà. Donc, bon, ça c'est une première conclusion. Est-il possible d'avoir une séparation nette entre jour et nuit, comme ce qu'on voit ici, sur une Terre plate Vous voyez, 3, 2, 1, hop, ça là, c'est possible sur une Terre plate Non, impossible. Euh, bon, qu'est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qu'on va voir encore On va pouvoir essayer d'imaginer plusieurs hypothèses qui.. Euh, euh, pff, non, je crois que là, on a tu il n'y a rien d'autre à démontrer. Hein. On peut se dire que oui, le soleil peut être. Le soleil, le résultat peut être différent si le soleil est plus haut, beaucoup plus haut. On peut le mettre beaucoup plus haut. Bon bah ça ne change rien. Euh, là au contraire, euh, l'intensité lumineuse est beaucoup plus uniforme. C'est encore plus uniforme. Donc pour avoir, pour avoir du jour et de la nuit, il faudrait que, au contraire, le rapprocher. Euh, le rapprocher de la Terre. Voilà ce qu'on peut faire ici. Là, il est très proche de la Terre. Voyons voir. Est-ce que ça change quelque chose Bah non, ça change rien. Ici, on est toujours. Bien sûr, on est beaucoup plus éclairé autour du Soleil, mais ça change rien que on est éclairé. Euh, là, on a l'Amérique du Sud est éclairée. Là, on voit encore un détail du pôle sud. Donc cela euh, veut dire que il ne peut pas y avoir de nuit sur une terre plate. Qu'est-ce que cela signifie aussi Ici, là, pour que le, le pôle sud, cette partie du pôle sud, soit éclairée, eh bien, il faut que un rayon solaire puisse relier le soleil et ce, cette zone de, de la terre. Donc, cela signifie que, et eh bien, même à l'autre bout, voilà, le soleil est ici, on, on, va, on, on va le mettre complètement à une extrémité de la terre, on va le mettre, Ici, voilà. Bon, je le remets à 4800 km pour coller avec les données officielles. Et puis on va se mettre à l'autre bout du, de la Terre, plate. Voilà, on active les effets de perspective. Voilà, je suis au bout de la Terre plate. Je suis au ras du sol. Voilà, est-ce qu'on voit le soleil dans le ciel Bah oui, on voit le soleil. On voit le soleil parce que tout simplement... Euh, le la perspective, la géométrie dit, la perspective confirme qu'un euh, soleil ne peut pas passer sous l'horizon si, enfin, euh, sur une Terre plate, c'est impossible. Affirmer l'inverse, c'est ne pas maîtriser euh, la perspective. Voilà. Donc on peut se dire oui, mais là il est, il est, il est trop haut. Si ça se trouve, il est beaucoup plus proche. Bon bah, on, on va piloter ici la, la, la hauteur du soleil, puis on va le descendre jusqu'à ce qu'il passe sous l'horizon. Bon, voilà, à peu près, là, il est très proche de l'horizon. Quelle est sa, son altitude On peut la voir ici, c'est 0. Voilà, c'est 0. Donc, euh, bon, après, on peut se dire, euh, peut-être qu'en fait, il est encore plus éloigné, parce que la perspective dit que euh, quand le soleil s'éloigne, il converge vers l'horizon, vers le point de fuite. Cela est tout à fait vrai. Mais nous allons voir dans quelles conditions on va se placer, par exemple, bon, on va remettre le soleil pas trop éloigné, voilà, on va le mettre par exemple ici, tac. Et puis, euh, on va, hop, excusez-moi, <rire> c'est pas facile, la 3D, on va se mettre ici, à ras du sol, quelque part sur la Terre, voilà, sur la Terre plate. Et maintenant, on va prendre le soleil, et vous voyez le, ici, le, le vecteur vert, c'est le vecteur Y. Et ici, donc, on peut piloter la position en Y, donc ici il est proche de nous et puis là il va s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner et on, on s'aperçoit qu'en effet il converge vers l'horizon, mais alors, je ne vous dis pas à quelle distance il doit être pour converger vers l'horizon et surtout ce qu'on qu qu voit là c'est que certes il converge mais il ne passe pas sous l'horizon il s'arrête sur l'horizon, et ce qu'on voit également, là j'essaie de, de comment dire, de, de l'éloigner avec une vitesse constante eh bien on voit que plus il est loin, et plus lentement il se rapproche de l'horizon. C'est-à-dire que euh, si on trace la trajectoire, certes c'est une ligne qui pointe vers le point de fuite. Mais euh, pour qu'il atteigne ce point de fuite, il faut qu'il soit infiniment éloigné. Et plus il est éloigné, et plus il se rapproche lentement de ce point de fuite. Est-ce que c'est compatible avec ce que qu'on a vu euh, tout à l'heure avec le coucher de soleil c'est-à-dire cette vidéo voilà est-ce que c'est compatible avec ça bah non, c'est absolument pas compatible là le soleil il va vers l'horizon vitesse constante, il le traverse et il continue sa route c'est impossible sur une terre plate, comme nous venons de le voir Là, le soleil il est proche de nous il s'éloigne, il converge vers le point de fuite mais il n'y arrive jamais parce qu'il faut qu'il soit à l'infini et là à l'infini, là c'est il est à 9, on est à 900 euh, à 1000, 1000 donc 1 million de kilomètres il est à 1 million de kilomètres donc ça devient le soleil qui est tellement éloigné que les platistes n'arrivent pas à y croire le soleil est à 150 millions de kilomètres et là pour qu'il arrive euh, pour qu'il arrive au point de fuite il euh, faut déjà qu'il arrive à peu près à 1 million, à 1 million de kilomètres Bon. donc voilà euh, donc deux deux. Chose de conclusion, de conclusion. Euh, il, ne peut, il ne peut pas y avoir de démarcation nette entre le jour et la nuit sur une terre plate et il ne peut pas y avoir de coucher de soleil sur une terre plate. Ce sont deux choses qu'on peut voir depuis sa fenêtre chaque jour voilà, avec nos cinq sens et euh, bah, qui invalident, c'est à dire que ça ne sert même plus à rien d'en parler, hein, qui invalide complètement le modèle terre plate. Maintenant, on ne va pas faire comme beaucoup de platistes de renom. On ne va pas seulement dénoncer les incohérences du modèle adverse. On va prouver la validité d'une autre. Euh, je prends ici une autre, euh, un, une autre scène Blender que j'ai créée avec la Terre, le Soleil à l'échelle. C'est-à-dire que là, la Terre, c'est une sphère. Alors, pour réussir à caser le Soleil et la Terre dans une même scène qui sont très éloignées, euh, j'ai dû prendre comme unité le million de, de kilomètres. Donc ici, on voit, ici, ce sont les dimensions de la Terre. Donc, euh, euh, la Terre a un diamètre de euh, 12,8... Euh, 12 800 kilomètres. Donc, il faut diviser par 1 euh, euh, million, ce qui donne 0,0128 euh, millions de kilomètres. Bon, il faut faire un peu de calcul, il hein, faut prendre la calculette pour arriver à, ce, à cette valeur. Euh, et euh, donc, ici, on voit euh, la source lumineuse qui est pilotée donc, par cette, euh, ici, euh, la position en X se pilote ici. Et donc, je la mets à 150, comme 150 millions de kilomètres. Donc, voilà un problème à l'échelle. Ici, nous avons la caméra qui nous permet... Eh bien d'observer euh, la Terre avec un rendu, avec les effets de lumière. Qu'est-ce qui se passe quand on met tout ça euh, en marche Et eh bien voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a. On a une Terre éclairée donc pour moitié, évidemment, par la source lumineuse qui est infiniment éloignée, à 150 millions de kilomètres, et puis la partie ombragée ici. On voit qu'il y a une nette euh, séparation entre le jour et la nuit, et que bah, quand il fait nuit, bah, il fait nuit noire. Voilà. Le, il n'y a pas un seul rayon de soleil qui éclaire la partie ombragée de la Terre. Et cela colle parfaitement bah, avec ce qu'on a vu dans notre vidéo avec le timelapse de 24 heures. Voilà, ici. Euh, cela colle aussi parfaitement avec un coucher de soleil, puisque sur une Terre euh, ronde, il bah, n'y a aucun problème pour qu'un un soleil, un cou un soleil euh, se couche sous l'horizon. Et euh, bon bah si vous ne, si vous n'arrivez pas à le visualiser, eh bien, je vous invite à visualiser, euh, visionner pardon, euh, ma toute première vidéo concernant la Terre plate dans laquelle eh bien, je montre euh, qu'avec un modèle mathématique euh, qui se base donc, sur quelques hypothèses euh, du modèle euh, héliocentrique, eh bien, euh, eh bien, on peut tout simplement euh, montrer que le soleil, le, le soleil se couche derrière l'horizon. C'est tout à fait, je veux dire, ça émane, ça émane de, du modèle héliocentrique. Et ça co correspond tout à fait donc aux euh, observations. Donc, euh, voilà, je pense que on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Euh, si vous vous posez des questions... Parce que, évidemment, si on, peut, si on ne se pose pas de questions, on ne peut pas y répondre. Hein. Donc si vous vous posez des questions concernant la Terre plate, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu, qu'il ne sert à rien d'espérer que la Terre plate, un jour, soit validée par quoi que ce soit. Hein, parce qu'elle est invalidée de manière flagrante par des observations aussi bêtes. Euh, C'est au euh, pas au sens péjoratif, bête dans le sens simple, euh, voilà, euh, qu'il eh ben, y a une séparation nette entre jour et nuit, et que le soleil se couche derrière l'horizon, ce qui est impossible sur une Terre plate. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas donc à me donner des retours dans les commentaires. Et peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.